Bonsoir à tous. Avoir du talent ne veut pas dire forcément être prospère. L'excellence n'implique pas forcément la prospérité. J'aimerais vous en parler justement durant ce live très spontané. C'est un sujet que j'ai eu aujourd'hui justement et j'aimerais vous le partager. Parce que effectivement, il y a des personnes qui sont véritablement douées pour faire quelque chose. Euh, ça peut être des thérapeutes, des coachs, des artistes, peu importe. Et qui font ce qu'ils font. Et hello, coucou, bienvenue, et qui font vraiment ce, ce, leur art et qui développent leur art vraiment avec avec excellence. Mais ce n'est pas parce qu'on excelle dans un art qu que ça implique forcément que la prospérité est là. Et c'est ça que j'aimerais parler auprès de vous. Et déjà, j ai, j ai, je ne sais pas si vous êtes concerné par ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un message en dessous de ce live. Euh, c'est aussi un parcours euh, très personnel parce que moi aussi je suis passée par là <rire> et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant parce que j'avais cette croyance de me dire que si j'excelle dans quelque chose et que, et que je le mets euh, à disposition pour les gens, par exemple là en tant que thérapeute, forcément je vais gagner de l'argent, forcément la prospérité sera là. Euh, ça aurait été super chouette si c'était vraiment le cas mais moi j'ai pas été confrontée à cette situation donc je sais pas si c'est le cas pour vous c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ce live parce que j'espère vraiment vous amener de la clarté pour vraiment allier votre talent votre don et la prospérité c'est vraiment deux aspects différents l'un n'inclut pas forcément l'autre ça peut être le cas pour certaines personnes mais ce n'est pas le talent qui implique forcément la prospérité en fait c'est pour moi en tout cas c'est l'expression de deux facettes différentes à l'intérieur de nous la première chose c'est que euh, nous avons tous un don inné nous avons tous quelque chose pour lequel nous, pour lequel nous sommes habilités de faire de manière euh, comment dire, de manière innée, facile. Il y a forcément quelque chose dans lequel vous êtes fait pour enseigner, vous êtes fait pour être un bon danseur, vous êtes fait pour être un, théra un bon thérapeute, vous êtes fait pour offrir une écoute attentive, vous êtes fait forcément pour quelque chose. Ce don, c'est quelque chose qu'on exprime très facilement, c'est quelque chose qui est presque une évidence pour soi en réalité, et c'est quelque chose qui, qui, qui est en nous, pour moi, en tout cas, depuis notre naissance, c'est là, c'est là. Elle peut être aussi révélée de par notre histoire euh, et l'orientation de notre talent et notre don se révèle à travers notre histoire, euh, nos histoires avec nos parents. Ce don, justement, est quelque chose, une fois qu'on l'a identifié, euh, ça c'est déjà la première chose parce que pour moi un don est unique, un talent est unique. Euh, si vous êtes plus dans cette configuration d'aller voir ce que font vos voisins en tant que thérapeute ou autre et que et, ou en tant qu'artiste et que vous allez dire « Ok, je vais apprendre l'art de l'autre et de cette façon-là je vais exceller euh, », non, vous passez à côté de l'expression du vôtre. Euh, je dis pas que ce, ce n'est pas ok d'aller apprendre et s'inspirer des autres, si, mais... L'inspiration ne veut pas dire que euh, cet apprentissage va complètement prendre le dessus sur votre talent, l'expression de votre talent lui-même. Quel que soit ce que vous apprenez des autres, c'est important que ça soit au service de l'expression de votre talent, mais, mais pas le fait que ça étouffe votre talent. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est quand même assez intéressant. Donc si vous êtes dans un espace de dire « Ok, je vais euh, je me, je sens vraiment que j'ai cette fibre en tant que thérapeute » ou « Je sens que j'ai cette fibre en tant que peintre, artiste et qu'il y a un artiste qui vous plaît, qui vous inspire », c'est une chose de se dire « Ok, quelle est la technique qui développe ?» Mais c'est important, c'est fou de vous dire ça, mais c'est important aussi qu'à l'instant où on a appris la technique, même moi en tant que thérapeute, la première chose, c'est d'oublier. C'est vraiment de faire cette mécanique d'oublier pour laisser l'expression singulière unique de, de votre propre talent bienvenue à sophie bienvenue à tous et et ça pour moi c'est important de faire la part des choses apprendre oui mais que cet apprentissage soit au service de l'expression de la vôtre ce qui est intéressant, en fait, déjà, dans une, un tout premier temps, dans l'expression du talent, c'est aussi de se dire que votre talent, votre don est unique. Ça veut dire qu'il ressemble à personne d'autre. Ce qui veut dire que, par exemple, moi, quand je suis devenue thérapeute, euh, on me demandait, euh, alors, dans, dans quoi tu... Euh, qu'est-ce que tu vas développer euh, euh, Il y a des personnes qui sont développées dans le mindset, euh, spécialisées dans les émotions, spécialisées dans la, la, la déprogrammation. Moi je ne me retrouve pas dans ce genre de choses, je, je ne suis pas dans un, quelque chose qui, qui est dans un courant unique en fait. Moi je suis quelqu'un qui voit une vision d'ensemble et donc dans un plan global. Donc si j'écoute ce que les gens me disent dans, dans ce que j'ai à faire, en fait je n'exprime pas mon talent. Alors que mon talent et mon don à moi justement, c'est d'avoir cette vision globale de prise de hauteur qui me permet justement de vous aider à reconstituer votre matrice. Ça, c'est une chose, par exemple. Donc, euh, c'est important de s'écouter vraiment. De vous écouter au plus profond de vous-même, c'est une écoute intime de qu'est-ce qui vraiment a du sens pour vous. Parce que vous n'êtes pas là pour révéler quelque chose qui est déjà fait. Non, en fait, ce qui est déjà fait appartient à l'autre. Vous êtes là pour révéler quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, Elle est, ce que vous apportez n'existe pas, c'est vous qui allez faire exister euh, ce talent parce qu'il est en vous, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous représente dans ce monde à part vous-même, de par votre histoire, de par votre sensibilité, vous allez apporter les choses d'une certaine façon particulièrement. Et très souvent, on est confronté à se dire « Ok, mais si je propose quelque chose qui n'existe pas sur le marché, les gens ne s'intéresseront pas. » Et donc, les gens ne vont pas euh, prendre vos consultations ou acheter vos produits. Ben, en fait, bien au contraire, parce que la singularité, justement le fait que vous soyez fier d'exprimer euh, la particularité de ce que vous apportez et que vous donnez de la valeur justement à ce que vous apportez, c'est ça qui va faire que les gens vont venir vous voir. Parce que s'il y, <rire> y a la même chose partout, euh, vous n'allez pas sortir du lot forcément, vous voyez. Donc c'est important d'être vraiment dans cette dynamique de... Porter, de porter avec fierté et d'exprimer, d'exprimer de, de, vraiment votre, votre don unique que vous portez en vous. Euh, ça c'est pour moi c'est une chose. Et ce qui est intéressant en fait c'est que souvent un don et un talent est très relié à une expression du cœur. C'est quelque chose qu'on exprime avec sentiment, parce que c'est quelque chose qui sort de nos tripes et, et, et, et qui est complètement naturel pour nous, c'est naturel de faire ça. C'est une évidence que, que je suis faite pour être thérapeute, c est, c est thérapeute et coach, il n'y a, a pas d'autre alternative en fait. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est tout simplement qu'à l'instant on exprime notre talent et notre don avec tout l'espace de notre cœur, on est parfois confronté au fait que ça ne marche pas comme on voudrait. La prospérité n'est pas là. Et en fait, on regarde d'autres personnes et on se dit, mais on regarde, hein, c'est sûr, on va sur le site internet, on regarde un peu ce que la personne propose, et puis on se dit, non mais comment ça se fait que cette personne, avec ce qu'elle propose, euh, elle gagne plus, elle gagne sa vie, alors que vous, vous savez vous-même que vous pouvez faire mieux. Vous savez véritablement que ce que vous proposez a de la valeur. Vous dites comment ça se fait que cette personne qui peut-être fait du plagiat ou je ne sais pas, y arrive. Et vous, non. Alors que ce que vous avez, comme je répète, a de la valeur. Ça voudrait juste ces deux choses complètement différentes, mes amis. Euh, avoir. La première chose, c'est déjà de reconnaître votre. identifier, reconnaître votre don. La deuxième, c'est vraiment lui donner de la valeur et être fier de l'exprimer. La troisième chose que vous pouvez faire, bien sûr, c'est aussi de se dire OK, euh, je reconnais mon don et je peux développer l'expertise de mon don. Moi, au départ, j'avais, j'étais intuitive, bien sûr, j'avais ma clairvoyance. Mais je voyais pleinement autour de moi, je me suis dit, non, mais ce n'est pas de la clairvoyance que j'ai. Ce n'est pas possible parce qu'il y avait des gens, ils euh, euh, rencontraient une personne et puis ils disaient tout, quoi. Et moi, je dis, mais moi, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi. Moi, il se trouve que, moi, il faut que la personne me parle. Et quand la personne me parle, là, j'ai vraiment cette capacité clairvoyante, justement, qui, qui est aujourd'hui un réel atout dans, dans mes accompagnements, mes programmes. Mais attendez, mes deux amis, vous savez quoi Il a fallu que je me détache de... de comment dire, de la vision globale qu'on a, de la représentation globale qu'on a de la clairvoyance. Vous voyez, je, ma, la manière dont ça se manifeste chez moi, elle est unique. Moi, dès qu'on parle, je, la porte se s'ouvre. Et c'est comme ça. Donc, je suis d'abord récepteur avant d'être un émetteur au niveau de ma clairvoyance. Et quand on m'a expliqué ça, c'est là que j'ai accepté de, de reconnaître ce talent. Et, et aujourd'hui, ben, c'est devenu une clé, quoi. Donc, on peut aussi. une fois que j'ai su ça, j'ai développé ma clairvoyance. J un, votre talent, c'est un muscle que vous pouvez intentionnellement développer pour que vous puissiez atteindre l'expertise. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien sûr. La prospérité en soi, l'excellence n'implique pas forcément la prospérité. Elle peut impliquer la prospérité, mais ce n'est pas quelque chose, ça ne coule pas de source, d'accord Ça y est, votre, votre talent est installé, vous l'avez identifié, il est en vous. Comment faire pour que ça marche Comment faire pour que la prospérité soit reliée à, à cette qualité de cœur que vous mettez au service, à cette expression de cœur que vous, que vous peignez, que vous exprimez, qui est là en fait la prospérité, mes amis, c'est quelque chose qui est différent. La prospérité, c'est une vibration différente. L'expression de votre don, c'est comme si c'est un, un canal énergétique et vibratoire. La prospérité, c'est un autre canal énergétique et vibratoire. Pour que la prospérité puisse se coller, justement, s'associer à votre talent et votre don, il y a une question qui se pose véritablement. <rire> c'est que... Hello et bienvenue à tous. Est-ce que, est-ce que, la question qui se pose vraiment, c'est, est-ce que, comment vous vous sentez par rapport à l'argent Il y a vraiment cette notion au niveau de la prospérité pour que ça marche, pour pouvoir vendre, pour pouvoir attirer des clients à vous. La question c'est, est, comment vous vous sentez Il est vrai, une réelle question euh, dans votre structure identitaire qui se pose. J'explique Je, autrement. Vous voulez être prospère ça, c'est un sujet, c'est un dossier à part. D'accord. Développer votre talent, c'est un dossier à part. Vraiment. Ok. Vous voulez être prospère à travers votre talent. La question qui se pose par rapport à la prospérité, c'est juste que si vous ne vivez pas la prospérité ou que la prospérité peine euh, à se vivre dans votre vie professionnelle et que l'argent peine à venir, la question qui se pose intrinsèquement n'est pas au niveau de votre talent. Vous n'avez pas à questionner sur quelque chose qui émerge naturellement, naturellement en vous et qui fait partie vraiment de, de, de, de ce qui vous constitue. Vous, vous devenez une réelle pépite dans ce monde de par ce que vous avez. Vous n'avez pas à remettre ça en doute. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas, pas à vendre euh, votre talent ou à travers ce que vous aimez faire que ça veut dire que votre talent n'est pas bon. Ça ne veut pas, voilà. Vous pouvez améliorer votre expertise, mais ça, vous n'avez pas à, à remettre en doute ce que vous avez en vous. Ça, c'est l'une des premières choses. Ce que vous pouvez faire, c'est vous questionner sur votre vibration intérieure par rapport à la prospérité. Qu'est-ce que vous vibrez intérieurement qui fait que la prospérité n'est pas là Allons-y allons, allons plus loin dans ce questionnement. Le questionnement, c'est sur quelle structure identitaire êtes-vous bâtie qui fait que l'argent ne vient pas. Je vous explique. Si vous vous dites, moi je veux être prospère, je veux que mon business fonctionne, voilà, à travers ce que j'aime faire. Tout est bon, tout est bon. Mais si, dans votre structure, la manière dont vous êtes constitué, vous êtes constitué de je suis pauvre, ou je suis en galère d'argent, ou j'ai de la difficulté à gagner de l'argent, et que c'est posé comme une évidence pour vous que... Ça ne va pas se faire de manière simple et fluide pour vous et que c'est vraiment comme ça que, votre, comme ça que votre base vibratoire, c'est normal que quel que soit ce que vous allez mettre en place, quel que soit ce que vous allez proposer sur le plateau, même si c'est ce qui y a le plus digne, le plus sincère dans votre cœur, le plus généreux, le plus beau, ça ne fonctionnera pas. Parce que, en fait, ce que vous avez là de plus beau, que vous offrez, a besoin d'être accompagné d'une énergie, d'une structure identitaire, c'est-à-dire vous, où vous êtes totalement convaincu, comme une évidence, que ça va fonctionner pour vous. Parce que l'autre, le voisin là-bas, la raison pour laquelle ça fonctionne pour lui, même si son produit n'est peut-être pas, vous voyez bien que c'est pas aussi bon que le vôtre, mais ça marche. Pourquoi Parce que cette personne-là croit. Cette personne-là, vraiment convaincue et croit, que la prospérité, c'est dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'installe comme une évidence dans sa structure identitaire dans laquelle l'aspect de l'argent ne se questionne pas. C'est la raison par laquelle il est prospère. Il n'est pas forcément prospère pour son art, mais il est prospère parce qu'il le vibre à l'intérieur de lui et qu'il le porte dans sa structure identitaire. Vous voyez Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas prospérité, mes amis, la question se pose. Allez voir, allez checker ce que vous vous dites de vous-même par rapport à l'argent, ce que vous dites de vous-même par rapport à la notion de recevoir, ce que vous dites de vous-même par rapport au fait de la prospérité facile. Est-ce que vous êtes, vous pensez que vous pouvez facilement gagner votre argent Est-ce que vous pensez que c'est une évidence pour vous d'émettre quelque chose que vous aimez et que c'est normal que ça fonctionne C'est des vraies questions à se poser vous voyez parce que selon la réponse que vous allez donner vous allez bien voir sur quoi est construite votre structure identitaire donc pour vivre la prospérité pour que la prospérité vienne à vous vous avez besoin de vous structurer en tant que je suis prospère je suis je suis ça veut dire que je m'identifie moi-même comme une personne qui est prospère je suis riche c'est comme si c'est comme ça que je m'identifie vous allez dire, oui, mais bon, moi, je vais prendre des pensées positives et je vais me répéter que je suis riche, je suis prospère, l'argent est mon ami. <rire> Peut-être que vous avez déjà fait ça, ok Et vous me dites, oui, mais ça va un petit peu, mais ce n'est pas pour autant que ça marche vraiment. Je vous dis, mes amis, c'est normal, c'est normal. Parce qu'à ce moment-là, la manière dont vous intégrez et que vous reprogrammez votre système n'est peut-être pas bon parce que effectuer des pensées positives c'est pas ça qui va faire que vous allez reprogrammer votre système la reprogrammation d'un nouveau circuit neuronal c'est un processus c'est un processus c'est pas et c'est même génial si vous avez déjà fait les pensées positives et que vous, vous êtes dit bah c'est bien mais franchement ça marche pas vraiment quoi j'ai gagné 50 euros 100 euros mais après, pas plus, quoi. C'est galère à chaque fois. Il faut réitérer le processus à chaque fois. Vous voyez ben, Ça veut dire que... Ben, c'est chouette, mais ça n'avance pas plus. D'accord Mais ça veut dire que vous avez vraiment besoin de... Euh... C'est vraiment ça, de reprogrammer votre système, de reprogrammer votre... Euh... Oui, votre système vibratoire, votre structure identitaire. La question, peut-être que vous pouvez me dire, c'est oui, mais c'est comment faire euh, bah c'est ce qu'on fait dans le programme manifester vos désirs voilà <rire> parce que dans manifester c'est tout un ensemble en fait c'est tout un ensemble parce que pour que ça puisse vraiment fonctionner c'est tout un ensemble parfois même si on a envie de se dire avec toute la volonté du cœur, on se dit ouais mais moi j'ai envie de dire que je suis riche j'ai envie de prononcer cette phrase et dire oui je suis riche mais ça ne marche pas je fais mes pensées positives et ça ne marche pas peut-être que ça mériterait justement d'aller aussi explorer euh, dans votre passé euh, qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire qui fait que ce blocage persiste. Je ne dis pas que et dans le programme manifestez vos désirs, nous allons pas euh, scruter l'histoire de maman et papa, nous allons plutôt scruter les conséquences de ce que vous avez vécu. Quels sont les schémas euh, que vous avez développés qui sont des schémas de survie et des schémas d'évitement qui font que, d'une certaine manière, il y a peut-être des bénéfices secondaires pour vous à ne pas gagner de l'argent et ne pas être prospère. Et c'est ça qu'on va plutôt explorer dans le programme Manifester vos désirs parce que l'idée de ce programme, c'est que vous puissiez changer complètement de structure identitaire et que vous puissiez changer de réalité de vie. Vraiment. Donc, pour, pour, reconstruire votre votre structure identitaire peut-être que parfois ben, il faut aller voir aussi dans son passé mais peut-être que vous avez aussi c'est juste que le processus aussi peut-être que dans le passé ça y est ça a été fait mais peut-être que le processus que vous utilisez ne fonctionne pas voilà et qu'il faudrait un processus qui, qui soit beaucoup plus fonctionnel et transformateur pour vous c'est la raison pour laquelle pour moi j'adore la quantique parce que ben, ça marche ça fait du bien et ça marche et j'adore aussi, je me suis beaucoup intéressée à la neuroscience et c'est tout ça que je vous apporte dans le programme « Manifestez vos désirs » justement, parce que c'est des techniques qui sont véritablement puissantes. On, on part sur le mécanisme humain, vous voyez. Donc, le « je suis », le « je suis », comment vous vous sentez être, c'est ça qui est important. Et construire sa structure identitaire, c'est à la fois déposer ce que vous décidez d'être, avec votre cœur, mais aussi ressentir que vous êtes déjà ce personnage qui déjà vit la prospérité tous les jours. Et après, c'est toute une mécanique de cohérence à mettre en place pour que ça marche véritablement. Parce que toutes ces techniques marchent, mais c'est important que euh, la technique de reprogrammation soit reliée avec la technique de la cohérence, qui sont les lois universelles de la vie, pour que la pour que la manifestation puisse faire donc voilà j'espère que ces éléments <rire> c'est peut-être un peu mais vous vous ont aidé parce qu'en fait je peux pas résumer le process de reprogrammation comme ça et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme manifester vos désirs donc si vous avez envie de vivre ce shift vraiment parce que vous vous dites bon ben voilà votre talent vous le savez vous avez juste envie là d'exploser et de faire en sorte de, de vivre de ce que vous aimez faire de vous lever le matin parce que c'est ça qui vous tripe et de se dire ouais ben moi aussi j'ai envie de gagner de l'argent parce que je mérite en fait je sais ce que je propose je sais ce que je donne aux gens je sais les bienfaits que j'apporte je, je sais exprimer mon art c'est ça que je veux faire je veux sortir du salariat euh, ok en fait vous avez aussi besoin de vous préoccuper de cette part là au niveau de l'argent au niveau de la prospérité et de reprogrammer votre structure identitaire pour que la prospérité puisse être là indéniablement donc si vous voulez le faire tout seul à travers déjà les éléments que je vous ai donné là faites le mais si vous voulez souhaiter vraiment vivre ce shift ben euh, moi je serais ravie de vous accueillir dans le programme manifester vos désirs vous allez voir le lien dans ma bio <rire> linktree voilà donc c'est là bas bon j'espère que ça vous a parlé c'est important pour moi de vous dire ça parce que vraiment euh, c'est tellement chouette de pouvoir vivre de ce qu'on aime vraiment et quand tout ça est relié à l'argent c'est vraiment top ça donne une vraie raison de vivre ça donne ça, ça, ça, nous, ça nous permet d'accéder au bonheur. Parce que quand on fait ce qu'on aime et qu'en même temps, ça contribue à cette sécurité matérielle, cette sécurité financière, eh ben ça, ça fait du bien. Ça, ça fait vraiment du bien. Et je vous le souhaite vraiment. <rire> voilà, je vous souhaite. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Euh, si le sujet vous a parlé, et euh, n'hésitez pas aussi à me mettre ce qui vous a le plus parlé dans ce sujet. Voilà. Bon, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je dis bonsoir à toutes celles qui sont arrivées. Il y a Patrick, Marie, euh, sans, sans ça Je ne sais pas. Désolée si j'écorchais le nom. <rire> je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite.